Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème euh, qui est peu commun. On va parler de la timidité maladive. Est-ce que ça vous arrive d'être timide au point de ne pas pouvoir sortir de au point de ne pas pouvoir parler aux autres Tout le temps, vous êtes renfermé sur vous-même. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Laurine. Bonjour Laurine, bienvenue dans Partage ton Histoire. Bonjour Chantal. Merci d'être là. Tu vas nous raconter ton histoire, partager ton témoignage concernant la timidité maladive, le rejet, l'agressivité, tout, tout, et toutes ces conséquences-là. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment tout ça a commencé Alors déjà, j'ai toujours été un peu réservée. Déjà, je pense que c'était dans mon caractère. Comment j'ai grandi, j'ai toujours été un peu rejetée des autres. Et c'est vrai que j'avais vraiment pas confiance en moi du tout. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait en sorte que je me que je sois éloignée des autres en fait, donc j'ai grandi comme ça, même par rapport à ma famille, je me sentais un peu rejetée, je, suis toujours, je me suis toujours sentie différente en fait, même pourquoi dans mon caractère, je sais ah. pas pourquoi forcément, mmh. mais dans ma façon de penser et même comment je voyais les choses en fait, je me sentais différente des autres, et du coup c'est ça aussi qui a poussé que je me rejetais aussi mmh. moi-même des autres, du coup j'ai grandi comme ça jusqu'au euh, jusqu lycée en fait tout simplement. J'ai jamais été vraiment quelqu'un de, de sociable et tout, qui va parler aux gens. Et euh, j'ai déjà aussi été rejetée par mes amis non, au collège. Pourquoi Oh, c'est des histoires, mmh. ces histoires inutiles, mais oui. vraiment rejetées, quoi. Mais ça pas. a quand même eu cet effet de ouais, euh, rejet. Ça a eu rejet. un impact quand même, parce que déjà, je n'avais pas beaucoup d'amis. Si ah. ceux que j'ai me rejettent, euh, ah là là. au final, ouais. ouais. Et du coup, euh, bah, comme je te dis, j'ai été rejetée au collège déjà. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai redoublé ma troisième. D'accord. Du coup, tous mes amis sont partis. Ah et Je me suis retrouvée seule à ah. en oui. collège avec des gens que je ne parlais pas du tout. Et déjà que j'étais timide, bah, c'est pas moi qui allais aller, tu Vers vois, Vers les gens pour faire de, avoir de nouvelles relations voilà. avec les autres voilà, et tout. Ça. Bah. Du coup, euh, bah, toute l'année, j'étais seule. Tu vois, aux récréations, j'étais seule. À la cantine, j'étais seule. Dès qu'il y avait des pauses, j'étais seule, mm -hmm. C'était vraiment une année qui était difficile pour moi. Je me suis encore plus renfermée sur moi-même à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai toujours été, on va dire, chrétienne. Enfin, je suis née dans une famille chrétienne. Mm -hmm. Ma mère, elle nous faisait faire des prières, tout ça, mais mm -hmm. j'avais pas de relation avec Dieu, tu vois. Ouais. Tu vivais vrai, plutôt comme voilà, dans une religion, quoi. Ouais, voilà, je, bah, ouais. je suis chrétienne, mais... Voilà, ouais, je suis chrétienne, mais bon, ouais, tout ouais, de nom, pas, quoi. Je vais pas à l'église, hein, je suis chrétienne. <rire> Et euh, du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là de, de ma vie, il y avait aussi des problèmes dans ma famille. Ça n'allait pas en fait, à la maison et ça n'allait pas dehors. Ça n'allait nulle part, ça n'allait pas à non plus. c'était donc... ouais, le chaos voilà, total, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'à cette période de, de, de ma vie, bah, j'ai voulu me, me suicider. Ça n'a pas fonctionné, par la grâce de Dieu. Ça mais, par la grâce de Dieu, mais du coup, <rire> ouais. comment ces pensées sont quand même arrivées C'est parce qu'il y avait trop de, de problèmes Oui, en fait, j'avais des problèmes dans ma famille et à l'école, je me sentais seule. Je ne pouvais pas forcément en parler, tu vois. Du coup, je gardais pour moi. Et à force, bah, ça s'accumulait, déjà que je pas une bonne estime de moi-même. Du coup, bah, ça en ajoute, on ajoute. Et du coup, tu avais des pensées suicidaires et tu as voulu passer à l'acte. Ah, Mais ouais. du coup, comment tu as voulu euh, bah, passer à l'acte Tu as que des que comprimés en bûlant Je te raconte la, la scène. Euh, oui, parce que du mmh. coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est parce que tu as pris des comprimés ou euh, Parce qu'il y en a qui, parfois, euh, ils s'attachent des cordes autour du cou. Il mmh. euh, y en a qui... De différentes manières. Mmh. Et... Non, moi, c'était... Euh... En fait, j'allais à l'école, justement. Il y avait une voiture en fait qui passait. Tu, tu, tu... Et moi je me dis, non. Tu Non. Tu Sérieusement je me suis jeté. Je me suis dit, de toute façon, pff, voilà, quoi. ça sert à rien. Donc, ou... euh... Ouais. Au pire, je me là, c'est pas grave. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement la voiture s'est arrêtée. Ah <rire> Waouh. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'étais pas contente, tu vois. Ouais. Mais bon, je me dis, Dieu m'a quand même protégée. Quoi. Mm -hmm. Parce que la voiture, elle est vite. Mm -hmm. Techniquement, j'aurais pas dû. Euh... Ouais. ouais. Et du coup, bah... Du coup ah, là, Dieu t'aime même encore, même ah. là, il t'a gardé. Hein. En tout cas. Ouais. Il avait un plan pour toi, hein mmh, C'est ça. Hein. Ah là là, mmh. et ensuite. Et du coup, bah j'ai continué mon année, parce que c'était mon année où j'ai redoublé, en fait. L'année où j'étais vraiment seule. Et du coup, euh, en fait, pendant cette période, euh, comme je t'ai dit, je parlais à, à personne. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'écrivais des mots, en fait, des, des espèces de lettres, mmh. où je vidais, en fait, ce que j'avais intérieurement. D'accord. Et en fait, sans me rendre compte, je pense que les lettres, c'est comme si je m'adressais à Dieu, tu mm -hmm. vois. Mais je ne me rendais oui. pas compte, juste je vidais, mm -hmm. en fait. Oui. Et je sais que dans une de mes lettres, je disais que je voulais être entourée, je voulais avoir des amis, que j'en avais marre, tu vois, de, de cette vie, tu vois. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, l'année est passée, du coup, je suis allée en, en seconde, je suis passée en seconde. Et là, en fait, euh, je me suis retrouvée entourée d'une bande d'amis, en fait, tout ce que j'avais demandé, en fait. Ah ouais, ouais Ça s'est Ouais, du coup, j'étais choquée, je me suis dit « Oh, tu il m'a <rire> et tout, j'étais contente, j'étais contente. » Et même aussi, j'ai retrouvé des amis vraiment comme je voulais, tu vois, une, vraiment une, bonne, une bande d'amis solide, tu vois. Et aussi, il euh, y avait euh, un garçon que j'aimais beaucoup, en fait, et il correspondait vraiment à, genre, à tous les critères que j'avais imaginés. Mmh. Ouais. Vois, mm -hmm. Du coup, je me suis dit, ah, c'est Dieu, obligé, c'est Dieu, ouais. tu vois. Je ah, c'est Dieu, c'est sûr. <rire> obligé, c'est lui. Ouais, franchement, en plus, il était chrétien. Ah. Du coup, je me suis dit, ah, c'est un signe et tout. Oui. Et du coup, comme j'étais vraiment, vraiment, vraiment timide, j'arrivais pas à lui parler. Du mm -hmm. coup, enfin, non. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est là que j'ai découvert que les noirs, ils pouvaient rougir. Ah, ouais, ouais. Les noirs, peuvent rougir, oui. <rire> tu rougis, tu rougis. Ouais, voilà, ouais, ouais, je rougis. Ouais, je rougissais trop. Puisqu'ils wow. me regardaient, j'étais rouge, les oreilles rouges, j'étais ouais. la panique, tu vois. Oh, ouais. Et en fait. Mon cœur battait la chamade. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. Et en fait, euh, je me suis dit, pour me rapprocher de cette personne, je vais m'intéresser à Dieu. Tu vois, mmh. j'ai commencé à, à lire la Bible et tout, comme ça on aura des sujets de discussion, tu mmh. vois. Et je pense ah, que Dieu, il est là, technique. tu vois. Oui, ouais. <rire> ouais. C'est technique ouais. Dieu, il avait un autre plan là pour ça. toi, en fait, c'est ça le truc. Ça, en fait. Ouais. <rire> j'ai commencé à me rapprocher de Dieu par rapport à ça, en fait. Je commençais à lire la Bible, m'intéresser à la parole et tout, à lui parler, tu vois, plus euh, sincèrement. Et au final, euh, par rapport aux garçons, ça n'a ça pas marché, il n'y a rien eu. Mm -hmm. Mais je suis quand même restée accrochée à Dieu, ah. tu vois, je suis restée accrochée à Dieu. Malgré cette déception, tu vois, je suis restée accrochée à Dieu. Okay. Et euh, du coup, bah, le temps est passé encore euh, et c'est en fait l'année euh, euh, 2017, il me semble, que j'ai rencontré Christ qui mm -hmm. en fait, s'est révélé à moi. Comment J'ai trappé. Comment, justement, euh, <rire> ouais. ça s'est passé C'était le 31 décembre 2016. D'accord. Je me rappelle, très bien. Du... Voilà, 31 décembre. Je me rappelle ce jour-là, j'étais sortie avec ma mère amie. Elle avait fait la tournée des bars et tout. Fin... Ouais. <rire> et franchement, Dieu me protège, hein, parce que dans l'état dans lequel on était, là, on euh, ah, que deux filles, tu vois, dans en les plus. rues, le 31. Pas, pas forcément euh, bien dans nos têtes, tu vois, à mm -hmm. cause de l'alcool et tout. Et bon, je suis rentrée chez moi ça et sauve. Donc, wow. amen, Amen. Voilà. Et du coup, en fait, ce, ce soir-là, je me suis endormie et vers les 3-4 heures du matin, je me suis réveillée comme ça d'un coup, dans mon lit. Je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je suis restée comme ça, à, à les yeux ouverts. Et d'un coup, en fait, j'ai vu une lumière en fait, qui avançait vers moi. Tu vois, vraiment une lumière qui avançait vers moi. Et je me sentais en paix. Mais je savais pas pourquoi. Et bizarrement, je n'avais pas paix. peur. Oui. Je sentais la paix, j'avais pas peur, mais je, je voyais une, une lumière qui commençait à, tu vois, à prendre de l'ampleur mm -hmm. devant mes yeux. Mm -hmm. Après, là, je me rends compte que je suis en train de pleurer, je me demande pourquoi, je pleure et mm -hmm. tout, mes yeux, je pleure. À... Je vois la fille, elle pleure à 3h à du matin, on ne sait, pas, ouais, pourquoi. sait même pas pourquoi. Et en fait, euh, pendant ce temps, en fait, j'entends quelqu'un qui me parle et qui me dit « t'inquiète pas Laurine, ça va aller, je suis avec toi et tout ». Non vois, mais, mais t'as entendu ça, comment Est-ce que t'as entendu as vraiment avec voix, tes ouais, yeux, ouais. comme si là, je te parlais ouais, en voilà. fait, une voix audible mmh. C'était une wow. voix audible en fait. Il y avait la lumière en fait et j'entendais la voix audible me parler. J'étais en paix et tout, j'avais les yeux mouillés et tout, je pleurais et tout, Bon, je savais pas pourquoi mais voilà. Tu vois, j'aurais pu me dire « ouais, c'est peut-être un, un démon », tu vois, j'aurais pu avoir peur, tu vois, mais j'étais dans la paix en fait. Tu tout sentais tout la simplement. paix, tout simplement et Tout simplement, euh... ouais, sentais la, la paix de Dieu. Et en fait, euh, après ça, ça, ça, ça s'est arrêté, enfin, c'était un, un court moment quand même, et je me suis rendormie juste, voilà. en fait, comme si je juste ça en fait, comme okay. si je m'étais réveillée juste pour ça Et du coup, je me suis rendormie, le lendemain, j'ai continué à, à faire ma vie, mm -hmm. et ça m'a ça vraiment marqué, en fait, puisque je me suis dit c'est le Seigneur en fait, il, il s'est révélé à moi pour que je puisse passer une, une bonne année 2017, tu vois, comme mm -hmm. c'était le 31 décembre, mm -hmm. et donc vraiment le jour exact quoi, mm -hmm. pour bien commencer l'année. Mm -hmm. ouais. Et du coup, j'étais contente, ça m'a vraiment marqué cet épisode. Je me suis dit que le Seigneur est vraiment avec moi en fait et qu'il a toujours été là. Mm -hmm. Et à partir de là, bah, depuis, je ne l'ai plus jamais lâché. Quoi. Toujours ouais. avec le Seigneur. Mais du ouais. coup, euh, comment en fait le Seigneur, au final, t'a restauré par rapport à tout ça Parce que dans ton témoignage, ça a quand même développé de l'agressivité. Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, tu as une anecdote par rapport à ça Parce que ouais. toi, on te voit comme ça, mais ouais, t'as frappé des gens. <rire> oui, oui, vraiment, vraiment tu... hein, j'étais vraiment violente. Parce que bah, comme je te disais avec mon frère, violente dans mes paroles et en fait je me comportais limite euh, comme un peu un, un garçon, tu vois, enfin, j'écoutais du rap violent et tout, enfin, mm -hmm. j'étais vraiment enfermée quoi. Vraiment Oui. Euh, je sais pas, puis même euh, peut-être que c'était aussi la crise d'ado, je sais pas, mais ouais. à la maison, euh, à la, je faisais n'importe quoi aussi. Et tes parents, ils ont pensé quoi bah, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit c'est la crise d'ado. Mais vois. ils t'ont jamais euh, grondé ou pris à part? Ah ou, si, euh... ou, si, Ma mère, elle voulait enlever la porte de ma chambre parce que je la, je sur le en fait. Carrément. Ouais, elle voulait l'enlever Mais toi, <rire> tu as <veux> arrêté. Moi <rire> aussi, j'aurais fait ça vraiment. <rire> ouais, franchement, ouais. Mmh. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais après, mes parents, ils comprenaient pas trop, même par rapport à, tu vois, mon frère, parce que j'étais vraiment violente envers lui. Genre, euh, je pouvais me battre avec lui comme si c'était un gars euh, comme ça, quoi. Et il avait quel âge son frère? Il a, il avait, son mon petit frère, du coup. Ouais. Ouais. c'est pas trop petit non plus quoi. Oui. Genre 2-3 ans d'écart, tu vois. Et donc, donc euh... mais tu ne te battais pas quand même en dehors de la maison euh, Avec les gens, je... non. non tu même, restais quand ouais, même. Euh... Je faisais attention quand même parce que mon petit corps, euh, tu me bats avec les gens. <rire> ton petit corps. <rire> bah oui, après ça est Enfin, hein. elle te cassait voilà, juste. Voilà, c'est ça aussi. Moi, j'étais plus dans, dans les mots en fait. Vraiment venant dans les mmh. mots envers les gens. Mais pas aller me battre, lui donner un coup de pain parce que... Mais tu... Non, c'était justement, euh, tu avais cette violence dans tes mots-là, mais c'était vraiment pour faire du mal à la personne. Je pense que c'était pour extérioriser le mal que j'avais déjà dans mon cœur. Et aussi parce que, bah, je pense que je voulais un peu faire du mal aux autres, parce que j'étais vraiment. Je ressentais aucune compassion en fait pour eux. Aucune compassion. C'est-à-dire que, tu vois, si tu regardes un film, il y a un chien qui va mourir, je vais être triste, mais un homme. Euh... Ça te fait rien, ouais c'est la vie quoi la... <rire> vraiment ouais. vraiment j'avais plus de compassion en fait pour les tu avais un mots. cœur dur quoi ouais, hein. tu un cœur vraiment, vraiment dur vraiment vraiment genre je voulais pas pleurer devant les films et tout je me disais non tu pleures pas euh, non quoi euh, non j'étais mmh. vraiment fermé quoi ouais et du coup en fait mmh. clairement si tu pouvais donner des adjectifs pour vraiment définir l'image en fait que tu avais de toi l'estime que tu avais de toi tu te voyais comment en, en ah. quelques mots en fait euh, comment tu te voyais en fait Méchante, moche, euh, ouais. euh, je sais pas quels sont les, les adjectifs. Tu vois, tu, euh, oui, c'est ça okay, Vas-y, vas dis. Je me voyais vraiment très très moche, je ne me mets pas ma tête. Et eh ben dis donc, euh, en inutile. plus, alors que tu jolie, vraiment, oh là là, j'espère que Dieu a restauré ça quand même. Pas trop, j'espère non plus, la joie. Non, ça va, ça va. <rire> ok, gloire oui. à Dieu, donc tu te voyais vraiment, vraiment euh, pas jolie ouais, du tout. Oh non, intéressante, tu vois intérieurement, même que ce soit bah, extérieurement, tu vois, un peu moche. Mm -hmm. Et même, je me disais que bah, je ne servait à rien, quoi. Enfin, ma vie n'avait vraiment aucune importance, quoi. Ouais. Et est-ce que ta vie avait quand même un sens Est-ce que... Non Non. Il n'y avait pas de goût, en fait, il n'y avait rien de... Non, j'étais là pour, pour être là, quoi, tu vois. Juste, ah. le ah. temps passait, quand je me réveillais le matin, je n'étais même pas forcément content tu vois. Je me disais, ouais, c'est un jour de plus, quoi. Ah oui C'était vraiment... Euh... Ah, Mais du coup, maintenant, avec le Seigneur, quels sont les adjectifs qui te qualifient et <rire> comment maintenant est-ce que tu te vois avec le Seigneur ah, moi je me dis Tu as je le droit vais... de dire ce que tu veux, il n'y a pas de je, prétention je, avec le Seigneur. Je vais dire, c'est la vérité de toute façon. Amen. <rire> non, je me trouve vraiment. Euh, moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de, que j'ai quelque Amen. chose à apporter. Amen. Pas ma, ma personnalité. Yes. Parce que j'ai vécu. Et vraiment, je sais que, en fait, tout ce que le Seigneur a mis en moi, ça peut vraiment aider quelqu'un, en fait. Mmh. J'ai vraiment de l'importance, vraiment, par rapport à ma famille, par rapport à mes proches. Et ça, t'en avais pas conscience, en fait, avant. Bah, C'est tout le contraire, hein. tout le contraire. <rire> tu, te, tu te... Tu salissais toi-même ton image, en fait. Mais du coup, euh, donc, le Seigneur, en fait, t'a fait prendre conscience de cette valeur que tu as, en fait, voilà. de, de, de ce qu'il avait mis en toi. Mmh. As redonné un espoir quand même dans ta vie est-ce que là ta vie elle est sans but Est-ce que non là il y, y a des plans il ya des merveilleux pour il pour des simples. merveilleux <rire> projets yes. et d'ailleurs aujourd'hui c'est un témoignage tu vois de, de savoir que, que tu es passé par là mm. et que au travers de ton témoignage que tu puisses bénir aussi d'autres personnes qui sont mm. passées par là mm. ou qui passent par là actuellement mm. et du coup comment exactement le seigneur a fait cette restauration-là, en fait. Comment ça s'est fait Comment il a rétabli cette image Est-ce que c'est juste parce que tu es allé à l'Église Est-ce que c'est au travers de prédication Est-ce que c'est dans tes temps personnels avec lui euh, Est-ce qu'il y a eu des moments où tu sentais vraiment cette restauration dans ton cœur où tu lâchais prise comment, comment ça s'est passé, en fait Comment le Seigneur t'a restauré de, de tout ça, en fait Comment il a réussi à, à, à, à te redonner euh, cette estime Comment il a réussi à bah, justement à faire en sorte euh, d'enlever hein ce cœur dur <rire> que tu avais et changer ta vision de, de la vie en général mm -hmm. comment ça s'est fait ça s'est fait radicalement au fil du temps comment ça s'est fait en fait moi s'est surtout fait par étapes mm -hmm. parce que c'est au fil des années en fait que j'ai vraiment pris plus confiance en moi que ce soit par rapport à la parole par rapport à son amour en fait que je ressentais c'est à dire la parole quand tu lisais la bible oui, voilà, quand tu je découvrais tu découvrais. En ouais. fait, je l'assimilais pour moi et je me disais, ah, en fait, euh, ouais, ok. Il s'agit de moi ouais, là-dedans C'est moi hein, okay. ouais. C'est un processus, ça ne s'est pas fait radicalement du tout. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore fini, tu vois, mon processus. Oui, bien sûr est fini. On est toujours en constante progression mm -hmm. avec les Seigneurs. Ouais, C'était vraiment, ouais, par étapes, en fait. Ça a été euh, le fait que j'allais à l'église aussi, ça a beaucoup joué. Parce que je ne sais pas si je ne l'ai pas dit, mais euh, j'allais dans une église, en fait, avant. Mm -hmm, mm -hmm. Mais euh, j'allais, mais j'allais au fond, tu vois, de la salle. Et je parlais ah, à la personne. Je... Tu te mettais encore ouais, toute voilà, seule dans ton coin. Toute seule, et... en fait. Et je sais que j'avais prié par rapport à ça. J'avais dit que je voulais avoir des frères et sœurs en Christ. Enfin, je voulais être entourée. Et euh, au final, il m'a répondu encore. Alléluia. <rire> et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi le fait d'être entourée euh, à l'église. Et c'est vraiment en fait bah, la parole de Dieu, son amour. Et euh, vraiment, enfin, au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à comprendre que j'étais quelqu'un. J'étais quelqu'un. Ouais, et de la valeur. Amen. Mmh. J'aurais à Dieu. Mais... Par contre, moi j'aimerais savoir, est-ce que dans ce processus-là, en fait, est-ce que euh, tu as eu des bâtons dans les roues Est-ce que le diable, il a vraiment essayé de te compliquer la tâche On le connaît, je te pose la question, je ne connais pas ah. déjà la réponse, mais <rire> j'aimerais plutôt savoir, en fait, comment, euh, bah, en fait, comment il a fait en sorte d'essayer de te compliquer la tâche Est-ce que c'est en envoyant plusieurs pensées Est-ce que c'est au travers de personnes que tu as rencontrées, de mauvaises rencontres, ou des relations que tu avais encore dans le monde, ou des mauvaises relations. Bref, en fait, comment il a essayé, par, par quels moyens Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui, qui, qui, qui sont en train de vivre ça. Et il faut qu'elles sachent aussi, en fait, que Dieu est capable de restaurer, mais que le diable aussi est derrière, mmh. pour essayer de toujours les tenir. Mmh. Et comment, toi, ça s'est fait dans ta vie Comment le diable, il a essayé de te de stopper de mettre des bâtons dans les roues Par quelle porte il est passé mmh. Moi, ça a surtout été les, les pensées ne penser vraiment c'est surtout les pensées les pensées c'est à dire c'est à dire que il va me dire ouais mais tu seras à rien en fait c'est des pensées je vais croire que c'est moi qui parle alors que c'est pas Mais en vrai c'est pas moi et moi je vais les accepter en pensant que c'est moi et je vais me dire ouais bah, si je le pense c'est que c'est vrai tu vois mmh. et ça va être aussi j'ai fait des mauvaises rencontres qui m'ont euh, le fait que ce soit des échecs mmh. bah ça m'a ça m'a touché en fait et je me suis dit que peut-être que c'était de ma faute peut-être que tu vois c'était moi la, la fautive en fait de de, de, de, de l'échec en fait et du coup moi c'est vraiment les pensées les pensées, les pensées, les pensées, mais euh, je me bats en fait pour véritablement ne pas les accepter. Mm. C'est pas parce que la voix ressemble à, à la mienne que c'est moi en fait. Totalement, et, et voilà. ça c'est même parfois un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent, surtout ouais. quand on est jeune spirituellement, mm. on se rend pas compte que parfois, en fait, il y a des pensées que le diable envoie, mm. on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes en train de penser, mm. mais en fait non. Ouais. C'est le diable qui nous envoie des pensées et une fois qu'on les a acceptées, bah, finalement, ça va déterminer quelque part notre comportement et même comment on se sent, en oui, fait. Ça. Parce que souvent, euh, quand on est dans le rejet, euh, dans, la, dans cette sorte de solitude, euh, bah, on, on, parfois, on est dépressif. Il y a des moments où tu vous... Je sais pas si c'était ton cas, mais... Ah, ouais, je suis passée par là. <rire> es passée par là ouais, je suis passée par là. <rire> la dépression, ouais, c'était compliqué, mais je m'en suis sortie, la preuve. Mais voilà, c'est ça, ouais. en fait. C'est ça qui est génial ouais. dans cette émission, c'est que euh, aujourd'hui, on en parle en en rigolant, mais mm. même si ça, ça a été douloureux, mais aujourd'hui, on en parle avec une telle facilité parce que bah, Dieu est bon yes. et que Dieu t'a sorti de là, en fait. Mm. Et mm. au final, on ne peut que sourire et bénir les seigneurs parce mm. qu'il est tellement bon, en fait, dans nos vies. Et mm. Il agit, et, il faut tout simplement mettre sa confiance. Et si tu avais un conseil aujourd'hui, vraiment à donner à, à quelqu'un qui, qui te regarde et qui, qui se sent avant le conseil, j'aimerais savoir, par rapport à la timidité maladive, hein, mm. qu'est-ce que tu as découvert par rapport, dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'est-ce que tu as découvert à, à propos de la timidité en général et même de la timidité maladive mm. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que la Bible dit de ça que tu as découvert qui t'a aidé En fait, euh, maintenant que je suis en Christ, en fait, les choses anciennes sont passées. Amen. C'est-à-dire que tous les échecs que j'ai pu avoir, le comportement que je pensais avoir, la personne que je pensais être, en fait, bah, c'est faux. C'est faux. C'est faux, en fait. Mmh. C'est que un fais, mensonge. fais, c'est dans la parole, en fait, voilà, c'est un <rire> mensonge. Qu Il ne faut pas que je me fie à mes expériences, qu'il ne faut pas que je me fie à ce que je pense de moi, mais c'est vraiment Dieu qui sait qui je suis réellement, en fait, et qu'il faut que je fasse confiance à Dieu véritablement. Et du coup, aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, euh, je pense que tu es dans une église aujourd'hui, tu mmh. es même responsable à ce que, à ce que je sais. Mmh. Donc ça veut dire que tu te, tu te tiens quand même devant des personnes, mmh. où tu encourages, tu exhortes, mmh. tu appelles. Donc au final, toute cette timidité maladive n'est plus parce que maintenant tu arrives mmh. à aller, tu as surmonté cela par la force ouais. du Seigneur et grâce à Dieu aussi. Mmh. Et aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui te suit et qui justement est dans cela, qui a été rejeté, qui qui, était, euh, bah, qui a une mauvaise estime de soi en fait et elle est dans ce... comme dans, dans ce nuage noir et elle mmh. se dit « mais par où ça va commencer euh, mmh. Comment je peux avoir encore de l'espérance Comment je peux m'en sortir » Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil Ce que je pourrais lui dire, c'est qu'il y a toujours de l'espoir en fait. C'est qu'il y a toujours de l'espoir et que ce n'est pas parce qu'un jour est négatif que le lendemain sera pareil en fait, faut vraiment s'accrocher en tout temps. Et que, en fait, Dieu est et là, Dieu existe vraiment et qu'il t'aime, en fait, tout simplement, et qu'il veut que tu sois heureuse, il veut que tu sois dans la paix et que tu es quelqu'un de vraiment extraordinaire. Il faut que tu puisses croire en toi et pas écouter les gens, pas écouter ce que tu penses de toi-même et que vraiment, tu es vraiment une merveilleuse créature. Quoi. Amen. Merci beaucoup pour ce conseil-là. Je pense vraiment que ça va vous bénir. Effectivement, il euh, y a plein de choses qu'on peut vivre. Il y a des gens qui disent des choses de nous. Euh, dans la société, on dit des choses de nous. Euh, dans la famille, on dit des choses de nous. Mais qu'est-ce que Dieu dit de mmh. nous Qu'est-ce que Dieu dit de toi Et c'est la chose qu'il faut retenir. Toutes les autres paroles négatives que les gens ont sur toi, que toutes les pensées négatives ou toutes les paroles négatives que les gens disent sur toi, tu dois les refuser et tout simplement t'accrocher à ce que Dieu dit de toi, mmh. que tu es une merveilleuse créature, que tu as de l'importance, tu as de la valeur auprès de Dieu. Merci. Pour ce témoignage. Nous allons maintenant euh, pouvoir passer à une autre partie de notre émission. Très bien, Laurine. Du coup, nous allons euh, prier maintenant pour les intendus, pour ceux qui nous regardent, pour euh, ceux qui vivent actuellement. Moi, je crois que Dieu est capable de sincèrement Amen. toucher leur cœur et changer leur vie. Que... On va prier pour eux, que Dieu puisse les aider. Amen. Amen. Prions. Alléluia, Père éternel, je te bénis, je te remercie Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui Seigneur, je crois je je que tu es celui qui est capable Seigneur de les faire sortir Seigneur de cette timidité au nom de Jésus Seigneur, merci Père éternel parce que toutes les personnes Seigneur qui les ont rejetées Seigneur, tout esprit de rejet Seigneur dans leur vie, soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus, je déclare leur liberté totale, maintenant que ta présence et ton amour Seigneur viennent les environner, qu'ils puissent ressentir que toi Seigneur tu es là, que tu, là, que tu les aimes, et oh, que es oh, de tu es près d'eux au nom puissant de Jésus merci, merci pour ta, ta paix bien, merci parce que tu restaures leur cœur merci Seigneur parce, parce, parce que tu les attires à toi au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen et tu me regardes aujourd'hui tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu tu ne connais pas le Seigneur et ça a été un point clé justement dans le changement de la vie de dorine de rencontrer le Seigneur Jésus car lorsque Jésus vient il te ramène de l'espoir il t'ouvre les yeux en fait c'est-à-dire qu'il déchire ce voile qui avait sur tes yeux qui t'empêchait de voir en fait la vérité euh, et aujourd'hui, tu peux décider de recevoir Jésus dans ton cœur. Tu peux décider de faire partie de, faire partie de la famille de Dieu. Tu peux décider de véritablement euh, vivre une nouvelle expérience, une nouvelle et meilleure vie cette fois-ci avec le Seigneur dans ta barque. Tu peux tout simplement fermer les yeux, faire cette prière avec moi à haute voix, répéter après moi et dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux vivre pour toi et avec toi. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie. Donne-moi de me voir comme toi tu me vois. Guéris mon cœur, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et aujourd'hui, je sais que tu m'as pardonné. Je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus, Amen. Amen, bravo et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dieu entre dans ta vie et Dieu fait. Va maintenant commencer à te montrer ses dessins. Les dessins qu'il a pour toi. Les projets de paix et non de malheur qu'il a pour toi. Confie-toi en lui. Et tu vas voir combien de fois tu es merveilleuse, es une merveilleuse créature. Combien de fois tu as du talent et tu as du potentiel. Là, c'est tout simplement une belle aventure qui commence pour toi. Et tu vas découvrir toutes ces belles choses avec le Seigneur. En tout cas, reste ferme. Et laisse-moi te dire que Dieu est ton ami, Dieu est ton papa. Parle-lui avec ton cœur. Merci beaucoup, Lorine pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. On se dit à la prochaine pour un autre épisode dans Partage ton histoire.